Je m'appelle Pauline, Pauline Renard de mon vrai nom et de Pops pour mon nom d'artiste et jeunesse. Oui, ça vient surtout de l'univers de mon enfance, hein. donc il euh, y a des périodes, ça dépend de tout ce que j'ai pu voir quand j'étais petite. Là en ce moment, c'est la série Dark Crystal, l'animateur Jim Henson, pour ceux qui connaissent. Je suis illustratrice spécialisée dans le dessin animalier et l'édition jeunesse. Donc c'est deux styles complètement différents. À la fois je peux dessiner des gros chats réalistes comme ça, comme des petits chats euh, stylisés comme ceci. Ça dépend du public, ça dépend euh, de la commande. Et je suis également professeure de dessin, parce que c'est vraiment le dessin ma passion. Aussi bien dans la bande dessinée, l'illustration, le manga, le dessin animalier, le dessin académique. Mon style ça sera surtout bah, la nature, le domaine des animaux, le vivant. Euh, ma passion c'est qu'avec une simple image on puisse imaginer des tas d'histoires. Ah bah Lémi, c'est un petit chat qu'on peut voir ici, un des chats, un de mon dernier album, illustré aux éditions Lise Jeunesse, avec un texte de Tom areta Et Lémi c'est un chat qui dresse les humains. Donc c'est un album pour à partir de 3 jusqu'à 8-9 ans, euh, pour tous les passionnés des chats et de musique rock and roll. Absolument, parce que le milieu de l'image, c'est vraiment ma passion. Et je dis toujours à mes élèves de bien se documenter, de toujours avoir des modèles, et quoi de mieux qu'une médiathèque pour vraiment s'inspirer, trouver toutes les images, pour trouver toute la créativité du monde. Alors, bah, surtout au niveau de l'enseignement, quand je donne des cours dans une bibliothèque, c'est vraiment parfait pour moi, parce que je peux dire à mes élèves, justement, d'aller chercher les images, de s'inspirer, de découvrir des choses. Il y a tout sur place, c'est juste parfait. du moment c'est un album jeunesse qui s'appelle le nuage de Louise aux éditions Little Urban. C'est une petite fille qui est dessinée tout au crayon et c'est juste magnifique.